Bien Monsieur Samy, euh, votre CV là est intéressant, donc vous avez une formation euh, de maçon, euh, C.A.P. Maçon, euh, donc pas d'expérience à part euh, des stages euh, ouais, dans l'entreprise, alors euh, dites-moi un peu, euh, où avez-vous fait ces stages Dans des entreprises telles que Vinci FH et c'était mmh. un petit peu partout sous Montpellier et en dehors de, de Montpellier. D'accord. Ce que je ne vois pas sur votre CV, c'est euh, vous avez le permis ou, ou pas Non, justement, je ne l'ai pas encore. Et euh, donc là, je sors de, je sors de mon CAP. Donc euh, je postule pour mon premier entretien, qui j'espère sera favorable et par la suite, euh, j'espère passer mon permis. Le, il est en cours ou pas Vous avez déjà commencé J'ai déjà commencé euh, le code. code et alors à l'avenir, mettez. Euh, Permis B en cours. D'accord. C'est plus intéressant, ça on voit directement. Merci pour la correction. Bien. Et sur euh, dans ces différents stages euh, sur Montpellier et, euh, et sur l'aglo, euh, vous vous déplaciez comment euh, bah, Ça dépend où est-ce qui était, le, où est -ce qu était le, le chantier. Quand ils étaient sur Montpellier, c'était soit du covoiturage pardon, soit transport en commun. Covoiturage avec qui Avec les employés de, bah, de, de l'entreprise et euh, on se donne un point de rendez-vous. J'étais à l'heure, pas de souci Et après, ben voilà, on, on s'y rendait. Il n'y a jamais eu de ratage Jamais. On peut se renseigner. Vous pouvez. Vous pouvez oui. nous donner les coordonnées de ces derniers, il n'y a pas de souci. Hein. C'est dommage que vous n'ayez pas ce, ce, ce moyen de transport propre. Ben, pour ma part, c'est pas, pas un souci que j'ai pas encore le permis B, parce que. Pour je vous, c'est pas un souci, je de reprends vous. mais comment est-ce qu'on pourrait s'entendre, euh, bah, justement, pour ces petits chantiers-là où il faut absolument être mobile Tout simplement, quand je vais reprends l'exemple que vous avez donné la courant entérale euh, j'ai justement un ami qui habite sur place, donc euh, selon le chantier où est-ce qu'il a à courne sachant que c'est pas bien grand, euh, je, peux, je peux lui demander, et je suis sûr de moi qu'il dira oui, le fait qu'il puisse m'héberger pendant le, le, le temps du chantier, ce, donc Du coup, bah, je serai sur place euh, à l'heure, etc. C'est très aléatoire hein, tout ça. Non, non, c'est sûr. C'est pas parce que j'ai pas de permis que je ne suis pas mobile. Il y a, y a pas mal d'autres alternatives, sachant qu'il y a la MLI qui peut m'aider à m'avoir un, un scooter. Il euh, y a des transports en commun qui existent, le covoiturage notamment. Euh, voilà. Vous pouvez me mettre aussi en relation avec euh, des employés qui peut-être habitent dans le même secteur ou qui passent par, euh, par un chemin. Pour aller au chantier, que moi je peux on peut se donner un rendez-vous et que voilà, on fait du covoiturage. Ça marche très bien, je l'ai fait durant ces, mes, mes mois de stage. Euh, J'entends bien que pour vous, la, mobi la mobilité, pardon, c'est très important. En tout cas, moi je suis très très motivé par rapport à ce que vous proposez, donc la rénovation euh, de villas anciens, de maisons anciennes, pardon. Et euh, je, je, je me suis déjà renseigné par rapport à votre entreprise. Euh, quel autre service proposer, combien d'employés vous avez, je suis allé sur votre site internet aussi. Euh, voilà, je veux vraiment que, que vous ressentiez ma motivation pour, pour cela et que je veux ne veux pas que pour vous la mobilité soit un frein, quoi. Parce que, bah, parce que ça serait un frein pour moi aussi, forcément. Travailler en équipe Travailler en équipe ou en autonomie, je, je m'adapte à toute situation. Travailler avec un ancien, un maçon. Euh... Spécialisé, expérimenté dans la rénovation de bâtiments anciens, ça bah, poserait un problème. Ah non, non, bien sûr. Les anciens ils ont bien, leurs habitudes. Leurs... Bien au contraire, ils m'apprendraient le, les techniques plus rapidement, étant donné que leur, leur expérimentation là-dessus. Et euh, donc, du coup, bah, je pourrais devenir autonome plus rapidement, forcément. Oui, d'accord. Bien, cet aspect-là est en effet euh, intéressant. Quoi. Je, vois, je vois que vous avez envie de faire ce métier. Écoutez, ce que je vous propose, c'est euh, je vais réfléchir à ce problème de transport, mm -hmm. euh, voir comment éventuellement on, peut, on pourrait s'organiser en attendant que vous ayez votre permis. Mais ça reste une priorité, bien mm -hmm. entendu. Hein. Et euh, donc on va voir ça et euh, euh, on vous rappellera euh, très très très rapidement. D'accord.